Je souhaite à tout le monde d'avoir une, une expérience extraordinaire à ce festival euh, dans le sud du Brésil que je connais un peu et j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité euh, d'en faire partie quand mon euh, agenda me permettra et je vous souhaite donc euh, une visite euh, superbe Alors Je suis très heureux de participer de loin, de très loin même, à cette manifestation, mais cette manifestation est peut-être beaucoup plus scientifique que mes moyens ne pourraient euh, vous aider. Alors, euh, je ne peux que souhaiter que votre réunion aboutisse sur quelque chose de grand et de merveilleux. Et et peut-être qu'un jour je viendrai vous voir, mais pour le moment je ne peux pas m'absenter de France. Alors je vous dis bonne chance et à bientôt. Bonjour amis brésiliens, je suis très honoré de, de vous faire une petite introduction pour ce premier... Euh, première rencontre franco-franco-brésilienne euh, de l'image sous-marine. Eh je, je vous souhaite un grand succès et que euh, l'image sous-marine se développe au Brésil euh, au maximum, euh, toujours dans le même esprit de la protection de la mer et des fonds sous-marins. D'abord, j'adore le Brésil parce que j'ai la chance de connaître le et Meyer et euh, J'ai été plusieurs fois au Brésil. Brésil, pour moi, c'est le pays de l'eau. L'eau est partout. L'eau, c'est la source de vie, c'est tous les fleuves, c'est tous les lacs. Et puis c'est ce grand littoral que représente le Brésil. Pierre est un garçon que j'adore parce que c'est un amoureux de la mer. Il a fait beaucoup de choses par rapport à la mer. Ça fait 40 ans que je connais Pierre. Il m'a accompagné dans mes maisons sous-marines. Donc c'est évident que je suis prêt à faire quelque chose à côté de Pierre pour venir au Brésil pour présenter ce projet qui est si orbitaire. C'est une station qui va dériver dans le Gulf Stream, qui ira peut-être d'ailleurs au Brésil, puisqu'il va naviguer en Atlantique pour observer sous la mer, en continuité, avec un équipage de 18 personnes, la biodiversité. A très bientôt au Brésil. Plongé avec euh, Jacques Mayol, euh, j'ai rencontré euh, André Laban. Euh, c'est comme ça aussi que j'ai euh, fait des photos. Je suis arrivé aussi à la création de l'armée tapélagique. L'armée tapélagique, c'est euh, la mer qui transforme les objets en objets d'art. Je souhaite donc euh, la meilleure chance possible euh, à, au musée qui va ouvrir à, à Matignos et euh, toute la chance au Brésil qui, a, qui euh, démarre dans la plongée et qui, je pense, euh, ira certainement très loin avec euh, son dynamisme et puis euh, ses plongeurs. Merci beaucoup et je serai très heureux de découvrir sur place ce que Pierre Passot a mis en place avec l'université de Matélios. Bonjour, je suis Philippe Vallette, je suis le président du Festival mondial de l'image sous-marine et je souhaite une grande réussite aux premières rencontres franco-brésiliennes de l'image sous-marine.